Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien En tout moi ça va nickel Bon, aujourd'hui il fait chaud, comme d'habitude euh, Sur un nid de frelons asiatique Je vous montre où il est Bon, là, vous allez voir, hop, on va tourner la caméra Donc là, on est sur une maison moderne hein, Vous voyez, qui n'est pas très très vieille Dans un lotissement, hein. il y a d'autres maisons un peu partout Et là, on est sur un nid de frelon accroché sous lavant toit. Vous voyez, hop, on est là Ils avez pu se mettre là-bas, hein. Là-bas, ils auraient été bien aussi Ils auraient pu se mettre là, mais je crois que je vais être trop loin C'est juste ici Hop, on monte Je ne sais pas si vous allez le voir avec euh, Avec le reflet. Voilà, donc le nid de frelon il est là Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'échelle Je vais m'habiller Et on va aller traiter ça Allez je me change Allez c'est parti pour le combat Allez on va aller tracer ça On va atteindre la voiture hein. Ça sert à rien On va aller voir ce lit de frelons Alors j'aurais pu le traiter à la perche hein, Mais j'avais envie de vous le montrer Je suis un peu en avance sur mon planning aujourd'hui voilà, tout s'est bien déroulé, donc euh, j'ai un peu de temps, je vais filmer cette intervention On va aller voir surtout euh, euh, si c'est pas un nid où il n'y a pas de larves et d'œufs Parce que ça peut arriver sur les façades comme ça Voilà, donc on va aller voir ça Je vais placer l'échelle euh, comme il faut maintenant Allez, un petit like, un petit like, pour nous soutenir de la chaleur Allez, on va monter, on va montrer ça Et l'échelle est à l'endroit Je sais qu'il y en a qui vont me le dire en commentaire, mais l'échelle est à l'endroit Elle se place comme ça Alors, On va arriver sur un nid avec des ouvrières plutôt grosses regardez on va comment ça travaille. Voilà, c'est plutôt intéressant. Il y en a un qui regarde Il se dit qu'est-ce qui se passe, Qu qui se passe Comment ça va Il y a le monde à l'intérieur ah, Comment ça travaille C'est vraiment magnifique Alors c'est pas C'est pas une espèce euh, Qui est nécessaire pour notre Pour la France Mais ça reste un super insecte et quand on voit la fabrication des nids nice, c'est magnifique vous entendez le bruit j'en profite hein, pour filmer des gros plans bon est-ce qu'il y a des larves dedans on va essayer de mettre la dose déjà pour éviter que ça on est dans un lotissement pour que ça court partout alors hop On va piquer, on va piquer. Il vient de voir c'est quoi On le bruit. On va vérifier s'il y a de larmes. Il y a du moins. Non les galettes sont petites pour l'instant je vois pas grand chose vous voyez il n'y a rien du tout à l'intérieur et pourtant il y a beaucoup beaucoup beaucoup de frelons donc euh, il peut y avoir un retour d'intervention ici quand vous avez des nids comme ça il faut faire vraiment attention ah si si si je vois une larve au fond il y a de la pente on le voit pas d'ici mais une petite pente voilà. voilà il y a quelques pentes je sais pas si vous voyez bien on est un peu sombre tout, tout au fond là bas on voyez des larves bouger mais si on veut ouais mais à mon avis il y a une secondaire quelque part Allez, je, me, je range tout ça et je vous reprends tout à l'heure. Bon, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Ah, allez, encore un petit pouce. Bon, vous avez vu, pas beaucoup de larves donc euh, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un nid e secondaire quelque part dans un arbre mais bon c'est très difficile de trouver euh, voilà ça peut être il euh, y a, des, y a une, des petites forêts pas loin donc euh, ça peut être n'importe où. donc on verra dans le futur si quelqu'un trouve ce nid ou s'il m'appelle à moi ou une autre société voilà donc on verra de toute façon mes interventions sont garanties jusqu'en janvier donc si ça se reconstruit parce qu'il y a des possibilités quand il n'y a, a pas de larves il y a des possibilités qu'il y ait une reconstruction juste à côté ça arrive des fois j'avais fait une vidéo comme ça, là où on s'abonne, il y aura la, la petite vignette avec cette vidéo. Allez, je vous fais plein de gros bisous, un petit commentaire, et je vous dis à très bientôt les Dédés. Quoi T'es pas abonné à Dédé Frelant Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve.